Hola chicos y chicas, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nouveau tuto de danse en ligne, la salsa cubana. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne en activant la cloche pour ne rien louper. C'est parti Alors, la particularité de la salsa, c'est qu'il y a deux temps morts. Temps mort, ça veut dire qu'on fait rien du tout. Donc, on va danser sur le 1, 2, 3, temps mort sur le 4, danser sur le 5, 6, 7, temps mort sur le 8. La danse en ligne se compose de 4-8, donc on va compter de 1 à 8, 4 fois. Premier 8, le pas du mombo. Donc on va avancer de la jambe gauche. 1, 2 sur place, 2, 3 en arrière. 4 c'est le temps mort. 5, 6 sur place, 7 en avant, temps mort. Donc ça fait devant sur place, derrière, derrière sur place, devant. Et 1, 2, 3, temps mort. 5, 6, 7. 1, 2 3, 5 6 7 deuxième pas le pas de la rumba jambe gauche sur le côté 1 2 3 5 6 7 le 1 sur le côté à gauche le 5 à droite 5 6 7 1 2 3 5 6 7 pour donner plus de style dans le mouvement on va croiser sur le 3 et le 7 1 2 3 5 6 7 donc l'idée ça sera de reculer la jambe droite sur le 2 1, 2, et de croiser sur le 3. Et ensuite, reculer sur le 6. 5, 6, pour croiser sur le 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Troisième 8, le mambo cubain. On va pointer, poser, pointer, poser. On commence donc de la jambe gauche. On va pointer vers l'avant, en pliant bien le genou. 1, on revient, pieds joints. 2, ensuite ce sera la jambe droite. 4 5 6 7 8 donc l'idée c'est toujours d'avoir les bras en opposition quand vous allez commencer la jambe gauche le bras droit va aller devant 1 ensuite on revient 2 3 4 5 6 7 8 1 3 5 7 8 donc les impairs on pointe 1 3 5 7 8 à la fin du bombeau Cubain, on fera une petite préparation vers notre droite. On va faire un quart de tour à droite pour continuer le quatrième 8. Donc ça va faire 1, 3, 5, 7, 8. On fait donc un quart de tour à droite. Quatrième 8, le pas segundo. On va tourner toujours nos épaules vers notre gauche en s'imaginant qu'on a une lune à notre droite et on va évoluer sur celle-ci en, en tournant les épaules à gauche. Donc ça va faire devant, devant, recule, 3. Et là, on va remplir le temps mort. En pointant la jambe droite sur le 4. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. À partir de là, même chose vers la droite, je tourne mes épaules à droite. 5, 6, 7, 8, je pointe. Et à partir de là, c'est du début. Mon beau, 2, 3. 5, 6, Rumba. 1, 2, 3. 5, 6, 7, mon beau cubain. 3, 5, préparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parti, on le fait en musique. Faites-le avec moi.